Bonjour à tous et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la scène, la moelle dans le tracteur pour euh, une courte vidéo pour savoir comment découper un son, une musique ou quoi. Euh, sur Smartphone, Android, allez Commençons euh, Si vous voulez que, que ça Si vous voulez Que ça Si vous voulez que ça Pour, euh, pour votre euh, Comme votre genre Pour votre eh Ben vous mettez vous mettez vous mettez enregistré vous mettez ce que vous voulez soit notification, soit sonnerie, soit sonnerie du réveil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, surtout. Au revoir à tous. Ah putain Non pas bah,